tous, rebonjour. Euh, on va pouvoir bientôt attaquer la conférence de Samuel Rosé. Donc Samuel Rosé, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est un membre de la core team de Symfony API Platform. C'est également le contributeur de Continuous Pipe, Tolerance et de l'application Avocado. Depuis quelques temps, il est expatrié à Londres, mais c'est un speaker habitué des conférences à FUP sur l'île. Et aujourd'hui, il va nous présenter une alternative au CRUD et au batch Processing, le Streaming. Samuel, c'est à toi. Tu peux partager tes slides. Hello. On est parti. Chouette. Euh, J'espère que on va réussir à faire une, une conférence suffisamment, euh, suffisamment euh, claire, euh, même avec.. Euh, à écran interposé. L'idée, c'est de faire ça donc sur Event Streaming en particulier toutes les choses que vous avez besoin de savoir. Euh, donc, vous avez déjà eu une introduction. L'idée, c'est que ce talk, c'est un talk d'architecture. Euh, on va vraiment très rapidement discuter de euh, quelle est la, la valeur de, de, de Event Streaming, donc pas vraiment juste stream, stream Processing mais Event Streaming. Quelle est la valeur pour le pour le métier avec un exemple d'utilisation? Et surtout, on va se focaliser sur quelles sont les conséquences euh, d'avoir euh, cette, euh, cette magie d'un système distribué autour d'une architecture d'Event Streaming. Et en particulier, on va vraiment se focaliser sur toutes les choses dont vous avez besoin de savoir, euh, toutes les choses qui ne vont pas bien se passer et toutes les choses qu'il faut vraiment prendre en compte quand on va dans ce genre de direction. Donc la première, la première partie, c'est eh pourquoi est-ce que c'est intéressant en fait euh, donc on va prendre un exemple, l'exemple c'est de dire que vous avez, vous travaillez sur un système d'e-commerce, euh, vous avez euh, déjà fait ça depuis euh, quelques années, et vous avez votre monolith et tout se passe très bien, vous avez beaucoup de succès avec le site, site d'e-commerce, euh, vous arrivez à une taille d'équipe avec laquelle en fait euh, vous pouvez juste plus travailler sur une seule même code base pour plein de raisons, soit que vous avez besoin de déploiement, de, de rythme des déploiements dépendant de, par équipe, où vraiment c'est techniquement compliqué, il y a beaucoup trop de pull requests, etc. Donc vous, vous commencez à vous dire, ok, je vais partir de ce monolithe et je vais l'éclater en plusieurs services. Et donc on va prendre cet exemple de dire, bah, il y a trois services, basket, order et paiement. Donc on a là-dessus, on a deux équipes par service par exemple, et, et, et tout, tout se passe bien. Les services parle entre eux, j'imagine, avec une API HTTP, j'imagine, euh, ou, ou du RPC, euh, protobuf, etc., etc. Bref, office parlent entre eux. Et là, euh, ce que vous allez besoin de faire, donc le cas hypothétique, c'est de se dire on va avoir, créer, créer un système de promotion. Donc, on va faire un système de, de promotion euh, vraiment targeté sur le, le profil de l'utilisateur. Donc, partie, de, une partie des requirements, c'est de se dire, pour pouvoir savoir quelle est la promotion que je vais donner, je vais, demander, je vais avoir besoin de demander à Basket, alors ce n'est pas forcément le service déployé, etc., mais le système Basket, je besoin de savoir bah, quels sont tous les items que l'utilisateur a mis dans son panier, mais en fait n'a jamais acheté. Parce que c'est probablement intéressant que je donne des discounts sur ce truc-là. Je vais aussi demander au, au système euh, des, des, des commandes bah, combien de commandes est-ce que ça a déjà été fait, le total, le, le total des prix, etc., etc., pour pouvoir ajuster. Et probablement une autre, une autre contrainte de métier, c'est qu'en en fait on va probablement demander au système de paiement, mais en fait, qu'est-ce qu'il a utilisé pour payer Est-ce que c'est un système de paiement où, sur lequel on, on, a un, on, on se prend 1% de commission ou en fait on, on se comprend 5% de commission Si 5%, peut-être qu'on ne peut pas forcément lui donner de discount. En fait. euh, donc voilà, on a ces, ces problématiques-là. Et donc, comment est-ce qu'on va faire d'un point de vue architecture Comment est-ce qu'on va faire pour qu'on pour qu puisse à un moment donné avoir tel, cet, cet utilisateur-là quel, quel est le discount ou les, les, les promotions en fait qu'on peut lui donner Donc, il y a deux stratégies de base qui sont, on va aller chercher soit utiliser des API, soit probablement utiliser des fichiers plats ou, ou une base de données centrale. Le, le, le, le contexte de ce problème-là, c'est que chaque service a sa propre base de données. Pas forcément physique, mais au moins logique, à savoir euh, plusieurs bases de données dans une seule instance, Postgres ou ce genre de choses. Donc, la première option, c'est on récupère les, les, euh, les, les données depuis, depuis une API, en fait. Donc, Discount va appeler la, le pays des trois services. Euh, bon, le grand avantage, c'est que c'est simple, en fait. C'est relativement simple. Euh, L'inconvénient particulier, c'est qu'il qu y a beaucoup de données qui vont probablement être, euh, être échangées entre ces deux services. Donc, euh, si on doit, pour, pour, avoir, pour pouvoir connaître quelles sont les, les, les promotions euh, possibles pour cet utilisateur, si on doit récupérer toute la liste des ordres, toute la liste des, des, euh, des différents paiements, etc., ça commence à faire beaucoup de données qui passent, qui passent par l'API. Et c'est probablement pas très efficient et ça probablement fait en sorte qu'on ne va pas pouvoir faire des systèmes de, de, de promotion qui réagissent vraiment rapidement et qui soient qui soit quelque chose qui puisse faire des promotions dynamiques, etc. Et le problème d'un point de vue d'architecture c'est que du coup, le système discount n'est disponible ou ne fonctionne que si les trois autres services fonctionnent, puisqu'on a besoin de la API. Donc ça, c'est un problème qui est connu, qui s'appelle Cascading Failures. Et c'est là pour quatre services, je pense que c'est jouable, mais plus l'architecture grossit, plus ça devient vraiment un problème où en fait, la availability globale du système, c'est en fait la availability du service le plus utilisé et le plus faible. Donc il y, a, il y a des gros risques autour de ça. Et la troisième, la tro le troisième comment dire, inconvénient, c'est que du coup, Discount doit être capable de savoir quels sont les trois services. Donc il, doit, il, est capable, il a un contrat de où est le service order, quel est son URL, quel est son API. Euh, mais du coup, il a aussi le contrat de savoir que en fait, c'est trois services différents. Euh, et, et, et donc ce qui fait c'est que si on a besoin en fait, de peut-être séparer le service paiement un petit peu plus tard, on va être probablement obligé de faire en sorte que le discount soit au courant quand en fait on a splitté ce système de paiement. On peut probablement le séparer séparer, on peut gérer ça avec un système de RPC qui, qui, qui, qui fait le routing lui-même, etc. Mais c'est un petit peu plus compliqué. Et la deuxième approche, c'est de se dire, bah, en fait, avec des batchs, donc euh, savoir des fichiers... Euh, donc, alors, batch, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire soit on a... Des magiques fichiers CSV qui sont générés par chaque, chaque service chaque nuit, ça veut dire on a en fait plutôt peut-être une agrégation de toutes les systèmes de, de, de, de, de toutes les tables de base de données euh, tous les tous les jours toutes les heures toutes les 10 minutes euh, dans, un, dans une base de données analytics ou, ou un data lake dans lequel on va faire faire des queries etc. Le problème avec ça, ou les inconvénients, c'est que potentiellement, et encore ça dépend des use cases, mais potentiellement, il y a beaucoup d'informations qui vont être dupliquées, surtout si on est sur des fichiers plats ou des des, des, des, des, des, des, gros, des backups, de voilà la liste de tous les orders qui sont passés, euh, il y a probablement beaucoup de duplication qui en fait est, est envoyée à chaque fois quand on fait du, du full load. Alors on peut probablement récupérer, faire des solutions avec des... des, des migrer de la donnée euh, partielle, etc. Mais c'est toujours tout de suite un petit peu compliqué. Le, le deuxième inconvénient euh, principal, en fait, c'est quand, quand même le fait que ce n'est pas, pas en temps réel. Euh, ça dépend de, vraiment, encore, ça dépend vraiment des use cases, mais avec ce genre de, ce genre de système, on n'est juste pas capable de faire une promotion euh, dès que l'utilisateur en fait, quitte la page. On, peut, on va lui envoyer un email avec une promotion ce n'est pas, pas possible. Et surtout, avec ce système d'export de, de, de données, il y a quand même beaucoup de trucs qui peuvent mal se passer. Euh, ça veut dire que tous les services doivent gérer leur export, un peu importe la façon. Hein, et on doit faire en sorte que qu'on doit savoir, être vraiment sûr qu'on a le dernier fichier, que, que ça a vraiment été bien généré. Il y, a, il y a beaucoup de complexité. En fait, bien, bien. Et donc l'idée, euh, c'est aussi de se dire, bah, une troisième option, c'est de en fait, changer un petit peu l'architecture la, en mode event streaming. Je vais vous montrer un diagramme après, mais le, le, les avantages principaux, c'est de se dire en fait, les, les événements, il y a certains services envoient des événements quelque part, en général un message bus central, envoient des événements, et qui veut écouter les événements, on les écoute. L'avantage, c'est que le, par exemple, le service Discount, s'il écoute ces événements-là, il n'a pas besoin de savoir que ça vient de, de, de trois services euh, techniquement séparés ou pas. Tout ce qu'il veut, c'est bon, il a. Euh, L'information de quand les produits ont été ajoutés au panier, quand ça a été payé et puis comment. Donc, ça permet de découpler un petit peu plus la, la, la, la notion d'architecture, de, de, en tout cas le, le, le fait que les services qui doivent récupérer de l'information doivent connaître l'architecture. Et l'inverse, ça permet de dire qu'il bah, y a quand même beaucoup de chances qu'il y ait une plus grosse availability, euh, parce que ça permet. Le, le seul risque, c'est que le message bus soit down, et auquel cas on ne peut pas recevoir de, de messages, nous, ni, le, ni le publier. Par contre, si on a un service euh, qui a fait gérer les paiements, euh, ne fonctionne pas parce qu'il y a certains systèmes de paiement où en fait, le dimanche euh, de 18h à je ne sais pas quelle heure, bah, en fait, ça ne marche pas ou n'importe quoi. Si ce truc est dingue, on peut quand même gérer notre système de paiement en fait on a récupéré tous les, tout l'historique euh, via des événements avant. Et la deuxième, euh, enfin le, le, le dernier point, c'est quand le bus fait la, le, la persistance des événements aussi, donc c'est là je pense à Kafka ou ce genre de choses, un, il y a une propriété intéressante qui fait que quand on va créer un nouveau service, euh, on va être capable d'avoir aussi accès à tout l'historique des événements sans avoir besoin de faire une, une, un chargement initial de données depuis ou telle ou telle partie du système. C'est juste qu'on va consommer beaucoup plus d'événements que ce qu'on consommerait de manière générale puisqu'on doit récupérer tout l'historique. Mais c'est une propriété intéressante pour ajouter des nouvelles fonctionnalités ou de nouveaux comportements sur aussi des données, des données des données passées. Il y a deux gros inconvénients. C'est qu'en fait, écrire du code pour les systèmes distribués, en fait, c'est quand même plutôt compliqué. Et c'est tout le but de ce dont on va discuter après. Donc c'est le premier, le premier point. Et le deuxième point, en fait, c'est que ce n'est pas non plus une solution magique. C'est intéressant et c'est une solution que j'ai utilisée à Birdie depuis. Ça fait au moins un an et demi et un produit avant, avant d'utiliser la, la même architecture. Quand on, quand on maîtrise et quand on met ça en place, c'est vraiment, il y a, on, enfin pour, pour nous, il y a, on n'a aucun regret. Par contre, euh, il voilà, faut, faut, faut, faut vraiment penser à tous les, tous les cas d'usage. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça ne résout pas tous les problèmes parce que la gouvernance, à savoir euh, qui, comment est-ce que les services fonction, communiquent, qui en fait, euh, avec l'option d'API, c'est plus de se dire euh, quel est l'API endpoint, quel est le contrat, ça, ça doit être backward compatible, on ne peut pas péter parce que sinon, ça va péter d'autres services, etc. Ben, en fait, la même chose, on a besoin de gérer le même problème, mais sur les événements. Donc, il y a beaucoup plus de, de, du coup de, de, de, de travail sur faire en sorte que tous les événements, on a vraiment des schémas, il n'y a pas de backward, euh, backward incompatible changes, etc. etc. Donc, donc, ça, ce n'est pas, pas une solution euh, Silver Bullet, non plus. La version architecture ou diagramme de, de ce que je vous ai montré, c'est ça. Basket envoie des événements en, en violet, Order envoie des événements, Payment envoie des événements dans un bus et discount, discount les, les, les process. Et lui, il va se créer son propre, son propre état dans sa base de données, qui seront basées de, des événements, en fait. Et donc, du coup, tout ce qu'il qu lui veut, c'est le nombre de « peut-être hein. » le nombre de paiements en fonction du euh, du euh, de l'interest rate ou la commission rate de, euh, de système de paiement et c'est tout ce qui va stocker dans sa base de données ce qui fait que du coup ce sera beaucoup beaucoup plus facile de ou beaucoup plus rapide de créer ces discounts parce qu'on aura la donnée dans la base de données locale de ce de ce service là et on aura que la donnée qui nous intéresse et ça, c'est une idée. L'idée aussi, que je vous ai mentionné dans la version de. de, de dans, dans le point sur la persistance, mais c'est que, en fait, ce, ce système d'architecture permet d'ajouter très facilement des nouveaux, des nouveaux consumers. Par exemple, on a besoin d'un système de recherche maintenant. Et ben, en fait, potentiellement, si tout est basé sur des événements, dès qu'il y a un produit, produit ajouté au, au, au, au, au e-commerce, quoi, un produit ouais. ajouté au back-end ou n'importe quoi, on peut avoir tout, tout ça en tant qu'événement et on va avoir un service, un worker. Qui va gérer euh, Elasticsearch, il va créer tous les trucs, tous les, tous les documents dont on a besoin pour faire de la recherche full texte euh, quand on cherche un nom de produit, etc. Par exemple. Et ça, c'est quelque chose dont on n'a pas besoin, en fait, en, avec cette architecture-là, pas besoin de forcément changer la façon, le back-end et, et, et la façon dont on ajoute des produits, etc. Voilà l'idée. Et tout ce dont on va parler, en fait, tous les problèmes ou les, les, les points un peu intéressants au niveau de l'architecture et, et technique, euh, c'est totalement valable. Et c'est exactement la même chose pour les, pour les architectures de systèmes distribués, euh, plus simples, on va dire, qui en fait juste, vous avez une application, vous avez un système, un queue, une queue, donc euh, ça peut être dans une base de données, mais ça peut être dans RabbitMQ, dans n'importe quoi, SQS, ce genre de choses. Et vous avez un ou plusieurs workers. Les problèmes s'appliquent aussi. Donc en fait, ce n'est pas forcément uniquement un truc pour microservices. En tout cas, les points dont on va discuter, c'est les points plus sur distributed, distributed système, Et donc du coup... Euh, je pense que ça peut beaucoup vous aider, même si vous ne faites pas directement du event streaming pour votre application. Donc la partie euh, intéressante. Qu'est-ce qui ne qu va pas marcher euh, Et ce n'est pas euh, si ça ne si ça, si ça va pas marcher, en fait. Tous les exemples que je, je, je vais je... Je vais vous montrer. C'est des trucs qui, euh, moi, me sont arrivés une ou plusieurs fois où, en fait, on a passé pas mal de temps à essayer de débugger et essayer de comprendre pourquoi. Et en fait, on a trouvé qu'on ne gérait pas un des cas que je vais vous montrer. Et le, le, le, le point, c'est de dire, pas, pas ce n'est qu pas qu'est-ce qui peut aller, qu'est-ce qui peut casser. C'est vraiment quand est-ce que, est que ça va casser. Parce que si vous scaler, si au bout d'un moment, ça va, ça va, c'est le genre de problème. Va arriver. Donc, peut-être pas au début, peut-être que le choix... Conscient de ne pas tacler ces problèmes au début, c'est totalement, totalement OK. Mais il faudra y penser. Donc, on va prendre un, un, un cas d'utilisation vraiment très simple. On va se dire on a notre, notre panier, on a. Donc là, des, les, les, les, les exemples de code, ce sera des exemples de code en Symfony, mais c'est vraiment la même chose, dans n'importe enfin, dans, dans quel langage de programmation ou dans n'importe quel autre framework PHP. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un basket, un contrôleur pour le panier on va avoir une action qui ajoute un produit au panier. Et dans cette dans cette action, on va faire plusieurs trucs. Donc, par exemple, on va juste on va écrire dans notre entité euh, panier basket. On va écrire, on va rajouter euh, le, le, le produit qui vient d'être ajouté au panier, probablement parce qu'en en fait, juste stocker okay, sans session, n'est peut-être pas assez. Enfin, il y a plusieurs raisons. Donc, on va enregistrer dans notre base de données euh, locale du panier. On va rajouter nos différents produits, etc. Et on va dispatcher un, un événement euh, product added to, to, uh, to basket, par exemple qui va être un, un événement qui peut utiliser par la être utilisé, par le service discount et plein d'autres trucs. Donc voilà l'idée. Juste en faisant ça, en fait, euh, il euh, y, y a une première question. Il y une première question. C'est le problème A. Euh, et la, la question, c'est est -ce que, comment est-ce qu'on peut être sûr que l'information a été enregistrée dans la base de données, donc on a updaté l'entité basket, etc., et que le message a été envoyé au, au système de queuing de manière consistante. Donc l'exemple est le suivant. J'espère que vous appréciez ces, ces, ces magnifiques dessins. Euh, si si ce n'est pas le cas, dites-moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses, de choses à améliorer là-dessus. Mais l'idée est, est la suivante. On a, tout un, on a des utilisateurs à gauche qui en fait, font des requêtes HTTP ou des requêtes à notre application. Et notre application, là, on ajoute un, on ajoute un produit au, au panier, Première chose qu'elle fait, elle écrit ça dans la base de données. Tiens, je rajoute, rajoute, le, le, je rajoute le produit dans mon panier. Et ensuite, j'envoie le message au message bus. Et ensuite, j'envoie. Euh, enfin, je réécris autre chose dans la base de données. Ça peut être, être n'importe quoi, euh, mais je réécris quelque chose. C'est un exemple. Et ensuite, je renvoie euh, la réponse à mon client. Euh, à mon client. La question, c'est s'il y a quelque chose qui qui fail à, juste après qu'on ait écrit dans la dans la dans la base de données, où on a fait le premier écriture dans la base de données, qu'est-ce qui va se passer? Et eh ben, donc le message ne va, euh, va pas être envoyé au, au message queue probablement, mais probablement il a, été, euh, il a été enregistré dans la base de données. Donc là, normalement, si vous avez, si vous, vous avez déjà eu ce genre de problème, vous allez vous dire, bah ok, mais bah, en fait, on utilise juste des transactions de base de données. Donc, s'il y a une erreur pendant l'exécution de la requête, dans tous les cas, on fait un rollback de la transaction. Du coup, en fait, ce qui a été écrit dans la base de données n'est plus écrit dans la base de données et toute la requête est faillée. Donc c'est super. Deuxième, deuxième option, c'est si, si ça casse quand on l'envoie un message bus. En fait, ici, rien que là, en fait, on ne sait même pas si on a vraiment réussi à envoyer le message. On n'est pas forcément sûr que le message a été reçu et traité ou pas par le, par le système, par le RabbitMQ ou le système de Q, en fait. Parce que s'il y a une erreur dans, la, dans le réseau quand la réponse de, de, de, de RabbitMQ arrive au client potentiellement, euh, on n'est pas au courant que en fait, le système de queuing l'a vraiment traité. Et pour continuer, il y a cet autre exemple qui dit, bah, en fait, si quelque chose fail, juste après qu'on a envoyé ça au, au, au message bus. Donc là, si on prend l'exemple d'avant, où on s'est dit, bon bah, en fait, la solution, c'est d'utiliser des transactions de base de données, Qu'est-ce qui va se passer Il va se passer qu'on va avoir une erreur. Donc, en fait, on va faire un rollback de la, de la transaction de base de données. Donc, en fait, les deux écritures à la base de données ne sont plus là. Par contre, l'événement a été envoyé au bus. Et donc, ça ne va pas. Donc, en fait, on, on, on, avec ce système-là ou cette façon de faire, on ne peut pas être sûr que y ait soit ça a été écrit dans la base de données, ça a été envoyé au message bus, ou aucun des données n'a été fait. Donc la version courte, c'est que en fait, cette histoire de, de, des transactions distribuées pour gérer les erreurs et pour faire du rollback, ça n'existe pas vraiment. C'est super compliqué, euh, mais ça n'existe pas vraiment. Alors qu'est-ce qui, qu qui peut se passer si en fait, on si ne on traite pas ce problème-là, si on essaye pas de voir un petit peu, euh, soit, soit de, de ne pas faire d'écriture à base de données quand on envoie un message euh, au, à la, au système de queue, qui est totalement possible et auquel cas, on n'a pas de problème euh, mais si on a vraiment ce, ce cas d'utilisation, qu'est-ce qui, qu qu qui se passe si on ne le gère pas bah, vous allez avoir à un moment donné euh, une, une, une différence entre ce qu'il y a dans le, dans le système de queue tous les événements, ce qui a été envoyé, et ce qui est dans la base de données, en fait. Donc, soit votre local, votre basket table, elle a la produit, mais l'événement n'est pas dans la base, pas dans, pas reçu, pas reçu par les workers. Soit en fait, l'événement le, le, le, le, a été reçu par les workers, mais il n'y a plus rien dans la table produit. Alors pour cet exemple, c'est un petit peu en fait probablement probablement que c'est pas dramatique, mais en fait imaginons d'autres use cases qui sont par exemple bah voilà le paiement a été fait, le paiement réussi, euh, on a on a euh, on a réussi à récupérer l'argent. En fait, si on a ça dans un événement mais qu'on a passé dans une table, c'est probablement un problème. Et plus grave, euh, par exemple nous on a des exemples, bah, on a des on a des cas où les événements c'est en fait il bah, y a eu une chute d'une personne âgée. Euh, qui a été détecté. Ça, si on a une inconsistance et qu'on n'a pas le bon, le bon état, ça peut être vraiment très ça peut être dramatique. Donc, comment est-ce qu'on est qu fixe ça il y, a, il y a cette chose qui s'appelle le outbox pattern, qui, en fait, l'idée, c'est de, de se dire qu'on ne fait pas cette transaction rouge, donc on fait, n'envoie on fait pas, cette, cette, pas le message directement à la, à la base de, à la, au message queue. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise toujours une transaction de base de données, et au lieu d'envoyer le message au, au, au système de queuing, on écrit le message qui doit être envoyé dans une table locale, dans une table dans la même base de données dans laquelle on a eu une transaction. Et ensuite, on a quelque chose d'autre, euh, qui en général s'appelle le hotboxer, qui est cette ce, ce chose dont la, dans les, dans les flèches euh, vertes euh, démarrent, qui va en fait, récupérer tous ces, événements, tous ces messages à envoyer au message bus. Et il va faire ça de, soit de manière... Euh, soit il va être, euh, soit ça va être une notification qui est envoyée de l'application ce truc-là. Via, par exemple, Postgres, il y a un listen notify qui marche très très bien pour ça. Soit il fait de manière régulière, toutes les 50 ou 100 millisecondes, ce genre de choses. Et il envoie ce message au, au message bus. Là, vous êtes sûr que vous avez soit tout est, tout est fait, soit rien n'est fait. Le seul problème, c'est que vous avez probablement, vous pouvez, si quelque chose ne se passe pas bien au niveau 2 sur le Outboxer, vous pouvez avoir le message qui est envoyé plusieurs fois au, au système de queue donc, la version courte, c'est on écrit les messages en même temps dans la base de données, en même temps que le reste. Avec Symfony, le plus simple, en fait, c'est de ne pas avoir le système de queue, c'est probablement d'utiliser le transport Doctrine, qui en fait utilise votre même base de données dans la même transaction. Et ça, ça marche pas mal. Au moins, vous n'avez pas ce problème-là. Sinon, vous avez des librairies dédi dédiées pour ça. Donc, dans... là, je vous ai mis deux liens. De... Une librairie pour faire ça en PHP, où c'est une extension en fait, de Doctrine. Et... Euh... Et, euh, et un outil qui s'appelle Outboxer, qui un petit, un petit, petit software qui, veut, qui va récupérer les messages de votre, de votre table et les envoyer où vous voulez. Et le, le deuxième problème, c'est en fait les messages, euh, les messages dupliqués. Donc, ça, je l'ai mentionné, hein, que du coup, avec ce système-là, on peut avoir plusieurs, euh, plusieurs messages qui potentiellement peuvent être envoyés, ou le même message peut potentiellement être envoyé plusieurs fois au, au système de Queen. Et ben en fait, ce problème-là, on l'avait déjà avant. On l'avait déjà avant parce que tous les, quasiment tous les systèmes de, de, de queue, donc les RabbitMQ, les Kafka, les, les, les SQS, etc., ils, ont, ils sont basés sur ce principe de « at least one delivery ». L'autre version, version c'est de se dire bah, « at least one delivery » égale « il y a des fois, je vais recevoir le message plusieurs fois ». Et l'exemple le plus simple, c'est en fait, vous avez euh, votre queue et votre worker, votre worker demande là voilà, en orange des messages au système de queue, tout se passe bien, il récupère le premier message numéro 1, euh, il fait l'acknowledgement en disant j'ai tout traité, tout s'est bien passé, en vert, il reçoit le message numéro 2, il fait tout son traitement, etc. etc. Et là, il envoie l'acknowledgement la la, au système de queue, Et, euh, et ben, sans, quelque, chose, quelque chose ne va pas. Alors Ça peut être encore du réseau, ça peut être euh, système si de queuing down, ça peut être tout un tas de trucs. Du coup, au bout d'un moment, euh, le worker va soit redémarrer, soit réessayer, etc. Il va, il va, il va récupérer les nouveaux messages. Puisque le message 2 n'a pas réussi à être acknowledged, euh, le système de queuing, qui, de, qui nous garantit qu'on va vraiment recevoir au moins tous les messages, et ben il va envoyer le message 2. Et là, vous avez déjà le problème, et c'est quasiment tous les, tous les systèmes de queuing, vous avez déjà le problème, où vous pouvez recevoir plusieurs fois le même message, même si ce n'est pas le hotboxer qui l'a envoyé plusieurs fois, hein, mais juste en l'ayant en, en envoyé une seule fois au système de queue. Alors, qu'est-ce qui peut se passer si on si ne on, si on traite pas ça ou si on n'a pas une solution pour ça Bon, bah là, pour notre exemple, le, le produit va, été, va être ajouté deux fois au, au panier. Quoi. Donc, ça peut peut-être un peu... Ce n'est pas forcément idéal pour nos statistiques de, de, de, de, de promotion. Bon, enfin bon, ça dépend de la, votre business logique encore. Bon, voilà, des exemples du genre, bah, tiens, il y a de l'argent qui a été ajouté au, au compte en banque. Euh, C'est moins sympa. Ou bien, euh, tiens, il y a ce médicament qui vient d'être pris, euh, ou cette dose de médicament qui vient d'être pris. Si on a ça, euh, si en fait on le reçoit deux fois, ou même peut-être trois fois, euh, en fait ça peut être très, très grave. Donc comment est-ce qu'on est -ce qu gère ces trucs-là Alors il y a ce principe d'idempotence. Idempotence, c'est l'idée que quand on reçoit deux fois, ou trois fois, ou plusieurs fois le même message, le résultat est le même. Basé sur le fait qu'on va recevoir plusieurs messages, euh, ou le même message plusieurs fois, il n'y a pas grand-chose que le framework, en fait, que, le, que, le, que le tool tooling que vous avez puisse faire. Il n'y a pas grand-chose en réalité. C'est vraiment plus dans votre business logic. Alors, comment est-ce qu'on fait ça Comment est-ce qu'on résout ça En général, on utilise une idempotency key. C'est juste une clé qui représente la transaction donnée. Donc, ça peut être euh, l'ID de votre event, euh, ça peut être juste... Euh, une un ID que vous créez en fait, euh, pour cette opération. Euh, et une et petite parenthèse, c'est que ce problème-là, en fait, il marche quand on reçoit plusieurs événements euh, depuis un depuis cube en fait, il marche. Exact, on a exactement le même problème d'idempotence quand on fait des appels à API. Euh, par exemple, Stripe et plein d'autres euh, API de paiement, il, il y a cette notion de, on peut, leur, on peut envoyer un identifiant unique, ce qui fait que quand on va potentiellement envoyer deux fois le même requête HTTP, ça va faire le même résultat, et on ne va pas charger... Euh, pas enlever de l'argent dans le compte de notre client douze fois. Alors comment est-ce que ça peut, ça peut, ça peut ça, ça, ça, à quoi ça ressemble en fait oui une option c'est juste d'avoir dans votre message ou dans votre événement vous allez avoir cette operation id par exemple. Et moi je, vous pouvez aussi mettre ça d'un point de vue infrastructure donc savoir dans plus au niveau des par exemple si vous étiez symphonie dans les dans les stamps des enveloppes des messages etc etc ou dans les headers mqp ce genre de choses euh, moi, je préfère cette option-là parce qu'au moins, c'est explicite et donc toute, vos, toute votre équipe est consciente que c'est important et pourquoi c'est important. Vous rajoutez de la doc et, et montrer et, et, et vraiment faire de la... Faire, euh, faire aider votre équipe à comprendre pourquoi est-ce que Operation ID, c'est en fait important. Et après, comment est-ce que ça fonctionne ben, euh, Là, c'est juste un exemple de, euh, d un, d un, du code qui va être exécuté dans le worker. Donc, euh, c'est ce, ce que je vous disais. On va récupérer le panier ici, on va faire un... Euh, Product added dessus, donc on va faire tout un. On va, on va appeler cette méthode là sur le panier, ensuite on va enregistrer le panier dans notre, dans notre base de données. Euh, ça c'est pour la version, euh, peut-être la version agrégée de tous les paniers euh, dans le côté discount, ça peut être, être n'importe quoi. Et comment est-ce qu'on utilise cette, cette idempotency key bah, Ça va être dans cette fonction product added en fait, euh, de notre idempotent basket. Tout, tout se passe dans la première ligne de cette fonction product added, c'est le if add if not exists. C'est un petit helper, c'est juste une fonction de, de, de, de lignes, mais ce qu'il fait, c'est que ça va ajouter le operation ID de l'event dans la liste des vis operation IDs, qui est une colonne de notre, dans notre base de données, comme une JSON, par exemple. Et si ça, si ça n'existe pas, alors il retourne false, et donc il continue. Si ça existe déjà, en fait, il retourne il ne fait rien du tout. Et là, la deuxième partie, c'est bah, je vais euh, je vais y incrémenter le nombre de, de ce produit, product ID euh, dans, mon, dans mon panier. Avec ça, quand on va recevoir le, le message « Product to basket » plusieurs fois, pas de problème. Ou au moins, on aura une version, on aura, version, euh, on aura le, bon, le bon moment de produit euh, dans ce panier-là. Maintenant, un problème qui est aussi totalement lié avec celui-là, c'est qu'est-ce qui se passe quand on va avoir plusieurs workers qui, qui, qui, qui tournent en parallèle On va voir qu'il y a un souci. C'est-à-dire que, par exemple, Ici, on a Worker 1 et Worker 2. Et la raison, c'est parce que vous voulez de la redondance, parce que vous voulez plus de performance, il y a plusieurs raisons. Il y a plein plein, plein, de, plein de, de, de raisons potentielles. En tout cas. Donc, Worker 1 récupère un message euh, depuis le, le message bleu, là, depuis le, le, le, le système de queue. Tout se passe bien. Lui, qu'est-ce qu'il va faire Donc là, il va récupérer le basket de la base de données. Donc C'est ce call vert. Il va, et le basket, c'est... Euh, Oh là, il, a, il a un état déjà, il a déjà des trucs, déjà des operation ID, des fois probablement déjà des produits, etc. Ce qu'il qu va faire, c'est qu'il va appliquer son événement, il va ajouter la liste de, dans les operation ID, et puis il va ajouter aussi, euh, aj incrémenter un truc dans le, dans, la, dans, la, dans le nombre de produits pour ce panier, etc. etc. Mais en fait, l'utilisateur était très très bon, il a cliqué vraiment vite, il a ajouté deux, deux, deux, deux événements en même temps, et là en même temps, deux produits en même temps sur le, dans ce panier, et en même temps, il y a Worker2, qui reçoit un, un, un message vraiment similaire pour le même panier. Qu'est-ce que Worker2 va faire Il va charger le state, l'état de mon basket dans la base de données, et il va avoir le state qui est dans la base de données. Donc, c'est ce state euh, qui est un peu, entre guillemets, vide. Voilà, parce que c'est un parallèle Worker1. À Worker1, il écrit son state dans la base de données. Worker2, il crée son nouveau truc, mais lui, il ajoute son événement sur l'ancien state. Donc, en fait... Qu'est-ce qu'il va faire lui quand il va sauvegarder Il bah, va bah, sauvegarder son nouveau snake. Et là, le problème, c'est qu'en fait, on a perdu tout, tout le contexte de ce que Worker 1 a fait. Et c'est pas de bol. C'est vraiment pas de bol. Donc ça, encore, ça n'arrive que probablement à un, un certain, euh, certain, euh, certain frou de messages, etc., pour qu'il y ait deux workers qui fassent la même opération euh, sur, le même, sur le même panier, etc. Mais ça arrive, en fait. Ça arrive, et le plus, le plus longtemps processer un message va être pour un worker le plus de le plus le plus il y a des chances qu'il y ait ce genre de problème et qu'est-ce qui se passe donc si, si on si on fait rien et eh ben vous allez perdre du du perdre du de la donnée et ça en général c'est vraiment pas cool euh, la solution la plus simple hein, c'est et eh ben vous ne processez pas de choses de manière concurrente gardez un seul worker si ça tombe, normalement, vous avez tout un tas de supervisors ou vous êtes dans un container Kubernetes ou n'importe quoi, ça va redémarrer être redémarré et ce peut-être pas dramatique. Si vous voulez voulez, vraiment, si vous voulez, vous avez besoin d'avoir plusieurs, euh, plusieurs workers, bah la solution, c'est le locking. Alors, locking, c'est... Il y, y a deux approches. Il y a la version optimistique locking et la version pessimistic locking. La version optimistique locking, c'est de se dire que la majorité, la majorité des cas, il n'y aura pas ce problème. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que j'optimise pour le cas où tout va bien se passer, mais je veux savoir s'il si, si y a eu un, quelque chose comme ça, qui a été écrit de manière concurrente. Donc en fait, c'est on valide, une fois qu'on a fait tout le process, tout on a généré, on a fait tout le, tout le processing des messages, on va valider qu'il n'y bah, a, a rien qui s'est passé en même temps, à la fin. Donc par exemple, tu vois, ça c'est les, les, les contraintes de base de données, etc. où en fait, il y en a qui sont exécutées juste quand on commit la transaction, par exemple. Il euh, y a... Y a, y a, y a des HTTP, if match, etc. C'est du studio, studio optimiste. La version, la version du pessimiste, c'est de se dire, bah, la majorité du temps, euh, il va y avoir des accès concurrents. Et comment choisir l'un des autres, ça dépend justement du type, de la, de la, de la, la chance ou malchance d'avoir ce genre de, de problème. Mais du coup, l'option pessimiste, c'est de se dire, avant de, de faire n quoi que ce soit, je veux juste... Euh, être certain qu'il n'y a personne d'autre qui s'occupe de ce à ce moment. là Et ça, c'est tous les mutex, les advisory locks, etc., etc. C'est deux, deux options. La version pessimistique, alors avec Symfony lock, euh, qui est un composant hein, pareil. Vous n'avez pas besoin de Symfony de framework. Il y a probablement d'autres librairies. Bah, l'idée, c'est vraiment quand on récupère ce produit to basket message, ce message là, ce message-là, on crée un lock donc avec ce lock factory, mais un créateur que, que pour ce panier-là, parce qu'en fait, on n'a pas besoin de, pour tous les paniers. Donc. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment ce panier-là. Euh, pareil, hein, ça dépend de vos use cases forcément, mais là, c'est sur, sur ce panier-là. Vous faites un lock acquire, c'est quelque chose qui va vraiment qui va attendre. Et euh, quand, il y a, vous êtes, quand le système est sûr de ne pas avoir quelque chose d'autre qui, qui s'occupe de ce panier-là, il va continuer. Et là, on va faire notre code d'avant, et à la fin, on va faire un, un release. Et techniquement, bah c le, le Log Factory, ça dépend de ce que vous voulez, mais vous pouvez utiliser des systèmes de type Sémaphore, des de types Redis. Je crois même on peut aussi euh, avoir des. Dans, la, dans, la, dans une base de données aussi, euh, PostgreSQL Postgres a plein de systèmes de locking comme ça. Euh, donc voilà, voilà la version pessimistique. Le problème, c'est que c'est un petit peu d'overhead. Quand, ça, quand le, le, les accès concurrents arrivent très rarement, c'est peut-être un petit peu trop. Donc la version optimistique, euh, ben, en fait, c'est que ça. Tout. Si vous utilisez Doctrine et que du coup vous voulez le state que vous pouvez potentiellement être, euh, qui peut être probablement remplacé par de Worker, c'est en fait juste euh, une entité Doctrine. Et ben, tout ce que vous avez à faire, c'est de rajouter un champ qui s'appelle version avec une, an une annotation une an ORM version. Ce que ça, ça fait, c'est que quand récupérer le, bas le basket depuis, le, depuis, la, depuis la base de données, vous allez euh, récupérer le, version, le numéro de version qui est, qui, est, qui est là, existant. Et quand Doctrine va faire le save, il va faire un update, euh, set, etc., etc., etc. Euh, where ID égale votre ID de machin, and version égale, et donc il va, faire un, il va faire une condition, il update uniquement si la version égale la version que vous avez chargée avant. Ce qui fait que du coup, ça ne va rien updater si il y a quelque chose qui a incrémenté la version euh, entre temps, et forcément pendant l'update il fait un, cette version égale version plus 1 en fait et donc du coup ça nous permet de faire en sorte que si il y a 0 rows qui ont été updatés en fait, par Doctrine, il va reconnaître ça il va envoyer une exception euh, optimistique, euh, optimistique quelque chose de locking exception et, et tout va planter et ce qui ne va normalement se passer c'est que vous avez, votre worker va tout simplement réessayer de processer ce message euh, et il va récupérer le nouveau, nouveau state du, du basket, et là on va pas avoir perdu de, perdu de données parce qu'en fait on a récupéré le dernier, dernier état de cette projection ou de, ce, de cette entité. -là. Il me reste 5 minutes. Le dernier problème c'est message ordering. Alors il faut savoir que la majorité du temps il n'y a, a pas de garantie d'ordre dans euh, les systèmes de queuing, c'est-à-dire que si un producteur envoie les messages euh, euh, vert, euh, bleu, rouge. Par exemple, le worker euh, va consommer le, le euh, commencer à consommer le message bleu. Il y a une erreur. Il est probable que, vous allez recevoir, que le worker va recevoir juste après le message rouge. Et ça, il faut le savoir. Il faut juste le savoir. Euh, Peut-être que ce n'est pas important pour vous. Mais il faut savoir que si vraiment l'ordre est vraiment important, vous pouvez avoir des... Euh, de, de l'infrastructure qui s'en occupe. Alors, qu'est-ce qui n'est pas important Pour la majorité des cas, j'espère que ce n'est pas, pas un souci. Euh, par contre, nous, on a, on a des exemples, où en fait, on est parti sur ce genre de, genre, de, genre de contraintes, et on a un access granted et access revoked event. Et si on en reçoit un avant ou un après, si on reçoit le granted à la fin ou, ou, ou, euh, ou le revoked à la fin, ben, en fait, ça change complètement le, le sens. Donc, ce, donc, pour nous, c'est important. Il y, des, il y a des bus qui garantissent l'ordre, euh, Kafka et d'autres, ou, ou SQS FIFO, etc. L'idée, c'est que c'est vraiment vous avez, chaque consumer a un offset particulier sur un, sur un topic. En fait, c'est sur un topic partition en, en Kafka, mais l'idée, c'est que vous, pour scaler cette chose-là, pour garantir l'ordre, c'est qu'il y a un seul consumer qui s'occupe d'une partie de votre topic, ou de votre site pour l'appeler Q, et donc chaque, chaque, consumer, chaque consumer a un offset pour chaque partition. Euh, le problème, c'est que s'il y a un, un consumer qui s'occupe de la partition 1 ici et qu'il euh, qu n'arrive pas à processer ce message-là, ben, ben, tout s'arrête. Donc, toute cette partition, rien, rien tous les nouveaux messages ne sont pas, pas consommés. Donc, euh, pour avoir juste de, de, de, de l'ordre garanti par l'infrastructure, vous avez besoin d'un message bus qui le supporte. Vous avez vraiment besoin de designer les, les, les partitions ou Charles, le, le nom, le nom des, dépend de, de la solution technique, enfin du bus. quoi. Euh, parce que vous avez besoin, puisque l'ordre est garanti uniquement dans une partition, euh, puisqu'elle est consommée par un seul worker, euh, vous, avez, vous avez besoin d'avoir un système de routing keys pour faire en sorte que tous les messages d'un basket donné soient en fait dans la même partition. Sinon, vous avez le même problème, de, vous n'avez plus de garantie d'ordre. Et, euh, et vraiment, là, le. le le fun, c'est, euh, on a déployé un truc qui en fait, fait qu'il y a un message qui n'est pas consommé. Là, c'est le bordel parce que en fait, euh, bah, puisque l'ordre est important pour vous, vous ne pouvez pas vraiment euh, dire, oh, Ah, ce message il a failé, je vais, le, je vais le reconsommer, je vais le réessayer dans trois minutes. Quoi. Là, c'est plus compliqué. La version courte euh, tout wrap up, c'est que il euh, y a plusieurs choses qui peuvent. C'est une très bonne architecture, je recommande pour les systèmes vraiment compliqués, pas pour les, pas pour démarrer en tout cas quand vous grossissez un système mais que euh, quand on publie, publie un message euh, vers le bus, euh, Outbox Pattern, euh, ça vous permet de garder la consistance. Quand vous, recevez, vous allez recevoir le, le même message plusieurs fois, Idem euh, dans votre code. Vous avez besoin de locking quand vous processez le même queue, les mêmes événements ou type d'événements avec plusieurs workers. Et euh, si vous avez besoin d'ordre dans l'infrastructure, faites attention vraiment aux partitions, designer les partitions et gérer les erreurs. Et il nous reste un tout petit peu de temps pour les questions. Et merci d'avoir suivi ça, j'espère que ce n'était pas trop rapide. C'est nickel, tu es, dans... es pile rentré dans les temps. Super. Euh, on a le temps pour une question, tout pile. Euh, du coup, je t'invite à aller dans l'onglet questions. Euh, tu peux les trier par vote. Celle qui a le plus de votes, c'est celle d'Alexandre Salomé. Il y a neuf votes. Sinon, on a également une question de Nicolas et une question de Pablo. Tu choisis la question à laquelle tu veux répondre. Et les... Trois minutes, une minute par question, c'est jouable. Euh, Alex, Alex est-il prévu d'enrichir euh, Symfony Messenger ou une autre librairie pour ajouter des fonctionnalités de verrouillage de consistency qui, ou d'ordering, est seulement possible euh, euh, à ma connaissance, c'est pas prévu en soi. Il euh, n'y a pas de, il a personne qui travaille vraiment dessus. Euh... Par contre, ce serait une très très bonne idée. Euh, ce serait une très très bonne idée. Le seul truc, c'est que. C'est un petit peu compliqué quand même d'avoir quelque chose qui est suffisamment flexible. Parce que même cette histoire de consistency ou, ou idempot, idempotency key, euh, c'est probable qu'on ne veuille pas que ça, vienne, ça soit créé par Symfony quand tu dispatches un message. Parce que c'est probable qu'en fait, le, la, la vraie clé d'idempotency, c'est la clé de ton client. Donc, en fait, peut-être que c'est, par exemple, c'est une application mobile, une API, et puis un système de queue, peut-être que la clé, enfin, c'est sûr, que la clé de, de, de idempotency key doit être créée par le client mobile, par exemple, pour que l'idempotence soit tout le long. Et donc, auquel cas, Symfony ne peut pas gérer, vraiment le gérer, quoi. Donc, le seul truc qu'on pourrait potentiellement faire, c'est gérer les stamps ou passer un petit peu ça dans le, le transport, mais c'est un petit peu compliqué. Euh, et pour ce qui est de fonctionnalités de, de verrou, verrou, verrouillage et d'ordering, il euh, y a un middleware pour du lock euh, sur Messenger. Euh, pour d'ordering, je ne sais pas trop à quoi ça pourrait ressembler. J'espère que ça répondait à ta question. Super, merci beaucoup. Hélas, on n'a plus assez de temps pour répondre aux deux autres questions directes. Euh, merci beaucoup pour ta conférence, c'était super intéressant.